Je m'adresse à vous, là, les femmes. Quand vous vous comportez comme ça avec nous, c'est-à-dire quand vous nous mettez dans une espèce de bain de prétendants, vous évincez les mecs qui ont un ego. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et une anecdote. Et aujourd'hui, Aurora, on se fait une série... D'anecdotes, les anecdotes ce sont ces histoires personnelles que j'essaie de relier à, non pas des destins collectifs, ça serait peut-être un petit peu trop ambitieux, mais en tout cas que j'essaie de mettre en, en relation, dont, dont je, avec lesquelles, entre lesquelles j'essaie de trouver des, des, des liens logiques. Alors aujourd'hui je vais relier plusieurs récits personnels à un conte, une fable. Ah. Alors voilà, il a, il a été augmenté récemment, donc du coup il fait plus que son taf. Oui, allez, jingle pub. Vendredi noir, vendredi noir, ça rime avec Edouard. Moins 25% sur l'intégralité des séminaires. Avec le coupon, le coupon, le coupon. Black Lives Matter, voilà. Soutenez vos honnêtes petits commerçants noirs. Soutenez Stéphane Edouard, Black Lives Matter, du vendredi au lundi minuit, date à l'écran. J'expliquais donc que l'anecdote du jour ne sera pas une simple anecdote personnelle, ça sera le croisement de récits que j'ai entendu pendant mes 15 ans d'études de cas, c'est-à-dire imaginer 15 années à écouter des histoires compliquées, des relations paradoxales, des gens qui s'aiment, qui s'aiment pas, qui se déchirent, qui se jalousent. 15 ans de dilemme relationnel, à un moment tu vois des récurrences. Donc si tu ne les vois pas, il faut que tu changes de métier. Bon. Et une des récurrences que j'ai constatées m'a permis il y a très peu de temps, là de résoudre l'énigme du conte des 99 nuits. Alors, il y a une vingtaine d'années, je lisais sur les conseils de Fabrice Lucchini, euh, dont je suivais assidûment les, les spectacles. Euh, il avait fait, je crois, son premier ou second spectacle sur Roland Barthes, le, le, les fragments du discours amoureux, euh, essais que j'avais donc achetés en papier et en audio, et qui évoquait le, le conte des 100 ou des 99 nuits. Un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Euh, qui relate tout simplement l'histoire d'un courtisan, qui courtise une, euh, on une princesse, pour simplifier, et euh, qui se voit rétorquer la, le défi suivant. Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé « Sans nuit à m'attendre, assis sur un tabouret, sous ma fenêtre, dans mon jardin. » Et le Roland Barthes, ou Lucini invente, je ne me souviens plus exactement de quelle réécriture ou quelle réinterprétation, finalement, est arrivé à cette conclusion, le courtisan. « À la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. » Voilà. Et bien cette histoire me trotte dans la tête depuis 20 ans, d'accord J'ai dû l'entendre ou la voir au spectacle en, autour de 2002-2003, quelque chose comme ça. Nous sommes en 2021. 19 ans que j'ai pas résolu cette histoire et la résolution m'est arrivée très récemment en mettant, en reliant des études de cas. La récurrence est la suivante. Je ne pense à personne, je ne nomme personne, c'est vraiment un point commun à énormément d'appels féminins. L'immense majorité des appels féminins, et quand je te dis l'immense, c'est plus de 80%, ne concernent pas des hommes qu'elles convoitent, d'accord Alors que l'immense majorité des appels masculins, amoureux, hein, je ne parle pas des pros et des amicaux, les amoureux, ce sont des femmes qu'ils convoitent, d'accord Et ils ne les possèdent pas, ou ils ne les possèdent pas assez, elles leur échappent, ou euh, bon, sont pas libres, euh, les femmes, ça n'est quasiment jamais ça. C'est toujours quelqu'un qu'elles ont possédé ou dont elles se sont crues posséder et qui repart, qui s'effiloche, qui devient ce que j'appelle euh, un peu glissant, un peu comme un savon un que tu essaies d'étreindre. De voilà. Anecdote perso, puisque c'est le thème de la vidéo. Mon ancienne meilleure amie, avec qui on a fait les, les, les 400 coups aux alentours des années 2010, entre, entre Paris, Barcelone et Rome, avait dans son pool d'amant, c'était une femme euh, qui, je sais pas, avait une espèce de, de, de, de quasiment un fluide incroyable, elle attirait les hommes d'une façon un, un, incroyable, elle avait dans son pool d'amant un italien. Et, et c'était vraiment mais un, un amant, c'était un homme de, un, voilà, un divertissement, un, on avait fait du bateau ensemble, il nous avait rejoint une fois à Barcelone, on l'avait rejoint vaguement à Turin. C'était vraiment mais un parmi plein. Et le, le désintérêt ostensible qu'elle lui montrait, elle est croissant. Puisque plus quelqu'un se laisse un peu comme ça euh, utiliser ou on dispose de lui, bah plus celui qui en dispose, évidemment, se sent apte et se sent légitime à en disposer. Et donc, elle le traitait avec de moins en moins d'égards. Jusqu'au jour à une grande fête, un anniversaire dans une grande maison où il y avait toute la société, toute la bonne société madrilène. Et là, vraiment, elle l'a outrageusement négligé. C'est-à-dire qu'il avait, avait fait le déplacement depuis l'Italie, et euh, elle a ostensiblement conversé avec je ne sais combien d'hommes, etc. Et euh, notre qu'on appelait à l'époque Panino, notre petit Panino, ce qui veut dire petit sandwich en, en italien, parce que du coup, tu vois, c'était un peu le mec sandwich, le mec con. Oui. Eh ben Panino, euh, Panino, il a tenu le mur. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est dit après cette soirée-là, peut-être même rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'un an plus tard, J'étais avec je sais plus où, en Italie, en Espagne, enfin on, on oscillait comme ça, on faisait un triangle à l'époque. Et je n'ai jamais de ma vie vu et entendu quelqu'un d'aussi éperdument amoureux qu'elle. Et c'était de lui. Elle était folle que cet homme lui échappe. Un an après, elle me... J'ai même dit à un moment, arrête de m'en parler. Je t'assure, j'aime bien les dilemmes relationnels, mais à un moment, j'en peux plus, quoi. J'ai déjà tout dit. Euh, le type est passé à autre chose, d'accord Et elle a souffert, mais entre un an et deux ans, quand même. Hein. Le nombre de cas est incroyable où des femmes me disent être dans des tourments, dans des obsessions, dans des pathopsychologies incroyables pour un type qu'au début... Elles ont traité comme ça. Maintenant qu'on a posé tous les éléments, on a les anecdotes, on a les récurrences, on a le compte des 99 nuits. On va essayer de rassembler les trois. Je pense, et là je m'adresse à mes followers, femmes, ce qu'on appelle dans le jargon les petites chatons ou les petites chattes, puisqu'on leur explique pas tout aujourd'hui. vous avez qu'à demander en commentaire pourquoi Aurora, pourquoi chaton, etc. Je m'adresse à vous, là, les femmes. Quand vous vous comportez comme ça, avec nous. C'est-à-dire, quand vous nous mettez dans une espèce de bain de prétendants, par, et, et, et, et je vais vous dire, ça va vous blesser, ou vous allez vous agacer, mais c'est pourtant la vérité, vous le faites par absence d'assertivité. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le risque de décider de notre valeur au début, vous nous mettez tous dans une espèce de bain commun, où un événement totalement arbitraire à extérieur va venir décider de qui va prendre le truc. Vous générez deux effets pervers. Le premier, déjà, c'est que vous évincez les mecs qui ont un ego. Vous allez me dire dit comme ça, à la limite, tant mieux. Parce que soi-disant, l'ego, c'est dangereux, c'est une fabrique à pervers narcissiques. Ah non, l'ego, c'est pas si dangereux que ça. Parce que si vous prétendez, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, euh, rechercher des mecs qui vont réussir, qui vont performer, qui vont se sortir les doigts, sachez que ces winners-là, ils ont un ego. Déjà, vous évincez les types dotés de la colonne vertébrale et, et, et du paquet de qualités que vous allez exiger par la suite. Ce qui me paraît déjà pas très judicieux. Mais pire! Vous faites une deuxième, vous commettez une deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est la suivante. Et j'ai pas oublié le compte des sans nuits. On y est presque. L'erreur que vous commettez, c'est la suivante. En nous laissant surnager dans un bain, en nous faisant voir que nous allons devoir nous, nous, nous, nous, nous battre, insister, reproposer... Vous poursuivre de nos assiduités pour que vous daigniez soi-disant euh, nous, nous prêter de l'attention comme panino avec euh, avec mon ex copine hein accepter d'être quasi humilié à, à, à un événement en étant euh, l'accompagnant et finalement en étant totalement euh, tout seul toute la soirée en acceptant euh, qu'on nous rende visite une fois tous les trois mois quand on passe dans le coin et encore en première partie de soirée parce que la seconde est déjà réservée. Quand vous nous demandez cette escalade d'investissement, qu'est-ce qui se passe quand l'investissement augmente dans la, dans, la, dans la vie Quand tu augmentes ton investissement, mmh. quand tu payes plus ou que tu y mets plus de temps ou d'efforts, qu'est-ce qui monte en parallèle Normalement, on attend une qualité. Les attentes. les attentes. Le mot qualité, je ne l'aime pas parce oui, que oui. le mot qualité, il est connoté, il veut tout dire et rien non. dire. Quand tu augmentes l'investissement, tu augmentes les attentes. Tu prends un hôtel qui coûte le double d'habitude, ton niveau d'attente augmente d'au moins le double. Tu as tort parce que la loi du diminishing return te dev... devrait te dire non, non, tu n'auras pas le double. Tu auras un peu mieux, mais pas le double. Mais bon, pas grave. Psychologiquement, tu attends le double. Quand tu oeuvres un an à un truc, tu attends beaucoup plus que quand tu bosses une semaine. Temps, argent ou effort, c'est pareil. Investissement, attente. Quand vous nous faites bosser comme des dingues au début, qu'est-ce qui augmente L'attente. Et si l'attente augmente, ça veut dire que derrière, la possibilité de désillusion va augmenter. Je ne dis pas que vous êtes décevante, je ne suis pas un misogyne primaire. Je dis tout simplement que l'immense majorité des gens est décevante. L'immense majorité des gens, on a des pentes, on est un peu feignant, on est un peu normal, on n'est on pas toujours très créatif, très inventif, etc. On le masque le plus longtemps possible par euh, le, le, le, le, le jeu, le, le, le maquillage, la séduction, etc. En augmentant à fond les, les attentes d'un homme. Sans pour autant augmenter à fond ce que vous allez lui offrir quand, quand, quand il va rentrer dans votre vie, euh, ce qui va se passer, et ça va vous faire mal de l'entendre, je suis désolé, mais il y a énormément d'hommes qui vont voir le bug. Ils vont juste se dire c'est pas ce que j'ai attendu. Elle est gentille, mais je m'en suis fait une une, une pyramide, une montagne, je, je, je, je l'ai cristallisé, comme dirait Stendhal, je l'ai projeté, je l'ai... Euh, je l'ai... je l'ai... je mélioré. Et qu'est-ce qui s'est dit, le mec, au bout de la 90e... 99e nuit Tu t'imagines, 99 fois 8 heures, à fantasmé une ombre derrière une fenêtre T'imagines l'attente Tac 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 99. Comment veux-tu que la réalité derrière la recoupe Mec, il a fantasmé 99 fois une nuit. Il n'y a rien dans la réalité, ni personne, qui pouvait être à la hauteur de cette attente-là. Et quand il a eu, quand il a imaginé étreindre la personne, j'imagine, en tout cas c'est mon hypothèse, c'est ma réponse à cette énigme de, de, de Roland Barthes 20 ans plus tard, il a préjugé, il a anticipé, il, il a parié qu'il serait déçu. C est, c est, il est inévitable que je sois déçu, ça ne sert à rien. S'il y a euh, point commun dans la façon dont le, la mythologie, les études de cas et les anecdotes perso se finissent, c'est pas un hasard. Tu vois si le mec se lève au bout de 99 nuits et se casse, si Panino a dit, bon, l'autre bastard, c'est lié à cette facilité, à cette pente que vous avez, à ce réflexe de pas vouloir choisir, de pas vouloir discriminer, de pas assez faire preuve d'assertivité et de nous laisser nous dépatouiller dans un bain de prétendants. Voilà. J'espère avoir été clair, j'espère avoir été que les exemples vous resteront un petit peu en tête. Si c'est le cas, c'est le moment. En premier, je dis bien en premier, de partager cette histoire avec une amie femme susceptible de la comprendre, de l'apprécier, d'en tirer quelque chose. Ensuite, quand vous avez fait ça, le petit pouce qui va bien. Et en dernier lieu, évidemment, pour en entendre d'autres de temps en temps, des anecdotes entre les vidéoscopies et entre les vidéos d'actualité, on s'abonne à la chaîne du type qui... Mais 20 ans à comprendre les histoires, mais quand il les a comprises, il les a, à mon avis, bien comprises.